ZOMBIE APOCALYPSE Zombies. Salut tout le monde, c'est Shirelle, on se retrouve donc sur la découverte d'un jeu en démo, euh, vous avez pu voir le trailer juste avant, le jeu sortira sur Steam le 26 mai prochain, donc très bientôt, pour l'instant vous avez la démo gratuite et c'est ce que je vais vous montrer euh, de Castle Flipper, alors pour les amateurs du genre, Flipper ça doit vous dire quelque chose, donc, house flipper, rénovation de maisons, etc. Sauf que là, c'est l'époque médiévale. Donc, on va devoir rénover des maisons, des châteaux, avec des meubles de l'époque médiévale. On, va, on aura aussi, contre, euh, comme house flipper, exactement des missions à faire. On, on va pouvoir agrandir notre terrain. On va devoir le restaurer. On va devoir améliorer et l'agrandir en fin, afin d'en faire un royaume. Euh, pour cela... On va avoir besoin d'argent, comme dans House Flipper, mais euh, pour gagner de l'argent, on va devoir faire des missions qui sont situées sur le tableau qu'on va voir quand on va arriver un petit peu à notre QG, comme dans House Flipper, dans notre QG où euh, on n'aura pas d'ordinateur et tout ça, donc c'est l'époque médiévale, donc ça va être assez... ben, bien branché médiéval, de toute façon, il n'y a pas d'autre mot. Et euh, donc les quêtes et les missions qu'on aura euh, seront sur un tableau. Euh, ces missions vont nous permettre aussi d'obtenir des ressources comme du bois etc pour pouvoir fabriquer et on aura aussi des objectifs à réaliser donc on y va ça c'est ma partie test donc je vais la supprimer et on est parti pour, une nouvelle, pour, ben, pour faire la démo une nouvelle fois avec vous je l'ai fait plusieurs fois parce qu'au début c'était pas très net pas très clair il euh, y avait des petits bugs. Bon, c'est une démo. On verra le jeu finalisé. Je vous ai mis le trailer avant. Ça vous permet de voir, effectivement, par rapport à la démo qui est un petit peu vide, je dirais. C'est un peu dommage. On ne voit pas tout. On, on... Bon, ça reste une démo. Mais le trailer avant, ça a permis de, de vous montrer tout ce que vous allez pouvoir faire. Et j'ai l'impression que c'est un jeu qui va être assez complet pour ceux qui aiment les jeux créatifs. Vous allez devoir ben, créer, euh, construire, etc. Mais on va voir ça ensemble. On se retrouve à la fin des téléchargements qui sont hélas, je trouve, au niveau de la démo. En tout cas, je ne sais pas dans le jeu finalisé ce que ça va donner. Mais c'est des temps de téléchargement assez longs. Donc on se retrouve dès que c'est chargé. Alors on est arrivé à notre QG, façon de partir. Donc comme ils nous. façon de partir, façon de parler, comme ils nous disent, euh, vous pouvez maintenant voir euh, la, ce qui vous a été. Légué par votre grand-père puisque dans le jeu on a hérité d'une grange. Euh... Donc à nous maintenant de, de, de, de faire en sorte de l'améliorer mais aussi de, ben de, de, de faire notre premier travail. Donc en haut à gauche vous pouvez voir les pièces en or euh, que l'on a. On a 1000 pièces en or pour l'instant. On n'a pas de pierre, on n'a pas de bois. On a un objectif, aller au Tableau. Donc ce ne sera pas un ordinateur, hein. à l'époque médiévale il n'y en avait pas. Donc on va aller au premier objectif. Ok donc comme on nous l'explique ici dans le tuto, c'est ici que s'afficheront les missions et les objectifs que l'on aura à faire. Donc on va regarder tout de suite. Donc notre première mission c'est un camp en ruine. Donc on va devoir ramasser 50 détritus, réparer des palissades, réparer des... Euh, euh, comment je pourrais appeler ça Des défenses, réparer euh, un espèce de, je dirais, de fourre tour et euh, couper deux gros arbres. Ok, donc on va prendre la mission. Donc on fait un petit peu le tour. Donc ça, ça va être notre QG, évidemment, qui va falloir le retaper, évidemment, qu'il va falloir nettoyer. Mais pour l'instant, hein, on va faire notre quête. Donc pour ça... Il faut appuyer sur Q, ici, et on va comme dans exactement Sweeper, comme ça se passe quand on prend les, les, les, les missions qu'on a à faire euh, au niveau de l'ordinateur. Ben là, c'est sur un panneau en bois. Ben, il n'y avait pas l'ordinateur à l'époque des médiévales. Donc, on y va. Je vous retrouve après le petit temps de téléchargement. Voilà, on, est, on arrive donc à notre première mission. Vous allez devoir commencer votre première mission pour la compléter il vous faut au moins nettoyer à 80% et euh, faire ce que l'on nous demande. Alors, en haut à gauche, on a donc 50 choses à ramasser. Donc, on va avancer. Ici, on voit que ça se met en surbrillance. Donc, clic gauche de la souris. Vous pouvez rebâner les touches hein, de toute façon si vous le voulez. Donc, on a 50 détritus à ramasser. Hop. Voilà. Voilà. Alors, on nous dit aussi que euh, là, c'est une démo, mais après, on va avoir des énormes maisons, il va y avoir des châteaux, il va y avoir plein de choses. Donc, on a la touche Z, que j'appelle moi, vous le savez si vous me suivez, l'œil bionique. Voilà, vous voyez, vous donner un coup de la touche Z et ça vous dit exactement ce que vous devez ramasser. Euh, ça peut être pratique parce que si c'est des grandes baraques, euh, on risque peut-être galérer. Euh, des fois, on cherchait, euh, dans House Flipper, on cherche, on se dit, attends, j'ai pas fini de, de peindre tel endroit ou je n'ai pas assez nettoyé, il y a des trucs qui manquent. Là, avec la touchette on a le moyen de pouvoir voir ce qu'on a oublié et où ça se trouve. Donc ça, c'est assez sympatoche. Et à chaque fois que je ramasse, vous voyez, je gagne de l'argent plus des ressources. OK. On a oublié une planche ici. On le voit quand même assez bien. Mais après, il y a un système de jour et de nuit. Donc la nuit, on n'y voit pas très bien. Donc ça peut aider si vous faites une mission de nuit. Ça peut aider alors, euh, on va d'abord finir de ramasser. On en est à 26 sur 50 de détritus à ramasser. On a une petite poule. Les graphismes sont assez sympas, je trouve. Alors, on va devoir réparer les parties des palissades ici, mais avec des petites planches en bois qu'on va trouver de l'autre côté. Euh, mais là, pour l'instant, j'en suis qu'à 35 sur 50 à nettoyer. Donc, je vais d'abord finir ça, chaque chose en son temps. Il y a plein de poupoules abandonnées, les pauvres. Je ne sais pas ce qu'elles mangent. Elles ne doivent pas voir grand-chose. Ok, ici... Des choses qu'on peut oublier, d'où la touche Z, qui est pas mal. 49, il me manque un petit truc. Alors, pour avoir déjà fait la démo, euh, je ne sais pas où est le petit truc qui me manque. Vous voyez comme quoi, c'est bête. Alors, j'ai dû oublier un truc euh, ici. Est-ce que j'ai oublié quelque chose Non Bon, on va faire ça, de toute façon on va le trouver. Hein. Hop, on va mettre ici. On va prendre... Ah ben voilà, il est là, celui qui manquait de mon nez. Donc, on va prendre l'autre pylône. ça sera fait, hop, donc après on a réparé les palissades, réparé les enfin, les barrières, les palissades et coupé les trois arbres. Alors on a des points d'intérêt à chaque fois avec les petits triangles blancs, je ne sais pas, ça serait peut-être trop simple qu'on ait ça dans le jeu finalisé. Donc là, dans ma partie, il faut faire attention à tout, parce qu'en fait, euh, c'est quand même un monde ouvert, vous allez pouvoir vous balader, et il y aura des, des coffres à trouver qui sont dissimulés un petit peu partout sur la map. Donc, euh, ça, je ne l'avais pas vu dans, la, dans, ma, dans ma partie test. Donc ici, il y a oui, un endroit, hop, et là, qu'est-ce que je trouve Un coffre. Et là, comme on vous explique, en explorant le monde, vous trouverez dans des coins, etc., des, des coffres cachés avec des items dedans ou de l'argent. Donc, hop, là, on a trouvé mille pièces d'argent. On va pas, euh, comme on dit chez nous, cracher dans la soupe. une pièces d'argent, c'est quand même une pièces d'argent. Alors, ici, on doit couper les arbres. Donc, pour ça, on appuie sur tab. On a le super balai magique, comme dans House Super. Et, bon, ça pas très logique pour moi. Casser un arbre avec un marteau, je pense qu'ils auraient pu mettre une hache. Mais bon, on a un marteau déjà. Donc, on a deux arbres à casser. Voilà, c'est fait. Maintenant, on doit réparer, donc, les palissades et les barrières. Ici, donc, on a les grandes planches qui sont faites... Pour les palissades en haut et les petites planches qui sont faites pour les petites barrières donc on peut pas emporter plus de deux de trois sur nous pardon donc trois on va les mettre là hop c'est assez facile de mani maniabilité je vais y arriver aujourd'hui un deux et trois un, il m'a manqué une on a la progression en haut à gauche. Hein. Donc, il me manque une planche encore. On peut courir. Euh, apparemment dans le jeu. Mais moi, ça ne fonctionne pas. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être un bug de la démo, je ne sais pas. Mais bon, à la limite, c'est un jeu comme les sweeper où on prend son temps. On aime bien. Euh, voilà. On aime bien explorer. regarder. Donc on va les réparer. Donc il nous reste 6 paliers. 6 planches de palissade à réparer. Donc toujours pareil, je ne peux pas en prendre plus de 3, vous voyez, ça me le met. Vous ne pouvez pas en porter plus. Donc on va monter à l'échelle. Hop, alors vous voyez, on a une mini-map, une mini-boussole, je dirais. Donc on peut explorer, aller se balader et essayer de trouver les fameux coffres. Donc un jeu relax, il n'y a pas de. Effectivement, alors pas de dégâts de chute non plus. Euh, ceux qui voudraient un jeu de baston, ben, ce n'est pas le jeu qu'il vous faut. Et ben, ceux qui aiment la construction, la créativité, ben, par contre, oui, si vous aimez le milieu médiéval, il n'y a pas énormément de jeux hein, sur le médiéval. Là, je vous en ai trouvé deux ou trois. Euh, vous verrez ça sur la chaîne. Mais il euh, n'y en a pas énormément. À part Kingdom Come: Deliverance, euh, qui est le plus connu. Il y a euh, A Plect l'innocence aussi, euh, qui se passe à l'époque médiévale et qui est, qui est magnifique aussi, que je vous avais présenté, vous avez la vidéo sur la chaîne aussi. Il n'y a pas énormément de jeux médiévaux. Là, j'en ai trouvé 2-3, donc je vous les montrerai, ou je me mettrai en live sur Twitch. Mais il euh, n'y en a pas énormément, énormément. Donc, on a fini la mission, on l'a complétée, on l'a faite en 7 minutes. Donc, on retourne chez nous. Le temps de téléchargement. Et je vous retrouve ensuite alors retour à notre maison enfin notre QG donc là on nous dit félicitations vous avez complété votre première quête maintenant vous pouvez vous occuper de votre QG je dirais donc on va y aller on va nettoyer tout ça donc, toujours pareil on a en haut à gauche les objectifs. Alors 18 sur 30. Une petite musique médiévale enfance, fort sympathique, je trouve. Voilà. Ensuite, on va devoir casser une table. Et vous allez retrouver une petite chose de qui est présente aussi dans House Flipper et qui moi m'éclatait euh, par rapport au let's play que j'avais fait sur la chaîne, c'est euh, le balai magique il est de retour mais version médiévale donc on maintient le clic gauche et c'est magique et si on pouvait, comme je vous avais dit dans, dans House Flipper si on pouvait avoir la, le même à la maison, ça serait bien cool Voilà, donc là on a fait tous nos objectifs ici. On va avec le clic droit. Hein, on, clique, on clique sur le clic droit et on enlève le le balai des mains. Donc là on a on voit qu'on a une autre mission. Hop. Donc là on va aller builder notre première maison. Ou arranger notre première maison et y, en, y mettre des fournitures. On appuie sur Q. Donc là, on a comme dans House euh, Sweeper, euh, le récapitulatif de nos missions terminées. Donc nous, on va à celle-là. C'est parti Donc là, on peut voir les différentes maisons, mais on va les regarder ensemble. Euh, quand on sera sur place, je vous montrerai un petit peu. Vous voyez, on voit le château en fond, les différentes sortes de maisons qu'on peut builder, euh, les différents éléments. On voit des lanternes, on voit euh, il y a différentes sortes de fenêtres qui ne sont pas présentes dans la démo. Donc, à voir après au niveau du jeu complet. Je vous retrouve tout de suite à la fin du chargement. On se retrouve donc sur le lieu de la seconde mission. Euh, on va donc apprendre ici tout ce qui est au niveau construction, comment construire, le menu, etc. etc. Donc, comme vous voyez en bas, dans la barre euh, de raccourci, j'ai des fondations, j'ai des murs, j'ai des portes, j'ai des fenêtres, j'ai des toits, j'ai des... Euh, des fenêtres à mettre dans le mur où il faut placer la fenêtre et des portes. Donc, on va avancer vers le point d'intérêt. Donc, avec TAB, on a un menu circulaire. Donc, ici, c'est pour construire. Ici, c'est pour choisir si vous voulez faire votre fondation ou vos murs en bois. Euh, je dirais en béton. Là, ce serait plutôt des pierres, euh, des pierres noires. Euh, des pierres... Et là carrément en pierre blanche ou pierre noire voilà donc on va prendre ici build ok, donc ça nous dit d'avance ce qu'on peut faire donc hop, on nous demande de mettre une fondation, effectivement c'est la démon donc on nous mâche un petit peu le boulot pour nous montrer un petit peu on sera livré à nous mêmes après, vous allez le voir euh, dans la troisième mission où on va devoir rénover chez nous donc pour mettre les murs euh, dans la barre de raccourci en bas, on nous dit d'appuyer sur le 2. Mais c'est le 2, non pas de, du clavier numérique, vous hein, vous trompez pas. C'est l'autre euh, 2. Donc là, bah, je mets un petit peu ce que je veux en fait. Hop. Ah non, je ne peux pas. En vert, c'est là où je peux poser. Donc trois murs. Et euh, on me dit maintenant de mettre la porte, Hop, les murs fenêtrés. Vous allez voir, voir qu'après, dans, le, dans, le, dans la troisième partie, on va pouvoir, notre QG à nous, le faire comme on veut. Donc après, on nous dit d'appuyer sur 5. Là, c'est vraiment le tutoriel pour nous montrer. Donc voilà. Hop, hop. Ici, on nous dit d'appuyer sur 6 pour mettre des fenêtres. Voilà. Évidemment, la porte. Voilà. Donc là, on nous dit d'appuyer sur tab à nouveau pour prendre notre, mar notre hop, marteau, je pense. Donc, on choisit. Moi, je vais prendre le bois. Voilà. Il s'équipe automatiquement du marteau et là on n'a plus qu'à cliquer à le clic gauche et ça se construit on entend les, les, les petits oiseaux donc voilà donc maintenant euh, pour euh, les fournitures les équipements de la maison vous pouvez euh, on va nous montrer qu'on peut sélectionner euh, euh, des choses, donc on a des lits, on a des cuisines, on a là ici dans cette maison pour le tutoriel de la démo on nous demande juste de placer un lit, un petit guéridon et une armoire vous allez voir qu'après dans la troisième partie comme je vous le dis là on va être livré à nous mêmes on va faire notre propre QG comme on a envie quoi donc pour ça on va dans I et ici on a les chambres voilà, vous verrez après, là on ne peut pas, parce que ça ne nous demande pas, les cuisines, les salles de bain, les jardins. Alors les jardins dans la démo ne sont pas accessibles. Ici, Misk, c'est un petit peu là où ils, ont, ils mettent tout le bazar. On peut y retrouver les torches dans la démo. Et là, le building, c'est tout ce qu'on a vu. Donc là, il nous faut un lit. Donc on va mettre, euh, disons, euh, ce lit-là. Voilà. Vous ne voyez pas, c'est l'époque médiévale. Hein. Une armoire. Alors, on peut voilà, le, le, le tourner avec la molette de la souris. Et il nous manque un petit guéridon. Voilà. Donc, on a gagné 3000 pièces d'or. On l'a fait en 6 minutes. Donc, on retourne chez nous puisqu'on a fini la mission. Ce n'est pas la peine de rester. Le temps de téléchargement. Et je vous retrouve tout de suite après. Ok, donc on revient à notre QG. On nous dit merci beaucoup d'avoir joué à Castle Flipper. Euh, Souvenez-vous que c'est juste une petite partie euh, de ce qui vous attend dans la version finale du jeu. Euh, vous pouvez explorer tente, euh, et, et commencer à construire votre village. Pour le moment, euh, vous pouvez sauvegarder votre progression. Ah, N'oubliez pas d'ajouter le jeu dans, la, dans votre liste de souhaits de Steam. Afin d'être informé euh, des mises à jour, etc. Donc on va continuer. Donc ça ne voulait pas dire euh, qu'on avait fini la démo. Donc là, on va devoir, c'est la dernière partie de la démo, on va devoir nous construire notre QG. Alors ici, on va se diriger vers la petite loupiote. Donc ici, on peut agrandir, avec l'argent qu'on a, agrandir notre propriété. Donc on va l'acheter. Donc, nous, pour l'instant, on avait ça. Là, en dépensant 3000, on peut l'agrandir. Là, c'est verrouillé pour le moment, mais vous voyez, après, on va pouvoir agrandir un peu plus et agrandir notre territoire, comme c'était dit au départ. Donc, on va prendre le 3000, on va l'acheter. Comme vous voyez, ça agrandit le terrain. Alors, une petite chose aussi sympa, c'est qu'on peut bouger les arbres s'ils nous gênent. Parce que là, on va construire notre, notre, petite, notre petit QG à nous. Donc, bon, ces deux-là ne me gênent pas spécialement. Celui-là, je vais le déplacer. On va le mettre là. Celui-là. Peu importe. Mais on va le virer d'ici. Ça risque de me gêner. Hop. Et là, on va voir le côté... Euh, ben, c'est là où vous allez tester dans ces parties-là euh, la créativité. Donc, euh, comme vous voyez, on a vraiment un truc redondant. Ro Donc, ce que je propose, moi, c'est de casser. Hop. Je vais peut-être laisser l'entrée comme ça. Ça, je vais le laisser comme ça. Ça, je vais le casser. Je peux Ouais. Là, hop. Hop. Ici, je vais casser. Donc, on va dans table on prend ce qu'on veut, donc les fondas. Alors, admettons, euh, ici, on pourrait mettre l'entrée avec euh, ben, notre cuisine, notre salon. Ici, on pourrait mettre une fonda. Quatre. Alors, ça me prend des sous à chaque fois, non Apparemment, non. Encore faut-il que j'ai les ressources. Hein ok. Donc, là, admettons, on pourrait mettre la salle de bain et là, la chambre. Donc, on va mettre les murs. Euh. On va mettre un mur là. là ça serait la chambre euh... Alors, il y a un système de jour et de nuit comme ça si on va faire comme ça Je vous dis pas que je vais vous faire un super build parce que bon, j'ai pas tout ce qu'il faut pour faire le build. Ici, on pourrait mettre une fenêtre. Là, j'ai tout rempli. Ici, on pourrait mettre une fenêtre. Voilà. Ensuite, on va mettre une porte qui donnerait dans la chambre. Une porte qui donnerait dans la salle de bain. Et là, euh, je vais remettre un, un mur. Voilà. Alors, ensuite, on construit. Donc, il va falloir que je fasse le toit aussi. Hop. Donc, je choisis en bois. Il s'équipe auto du marteau. Donc, on va construire. Ça l'a pris en compte ou pas du tout Le bois voilà donc comme dans, dans house sleeper hein, quand on a deux minutes on essaye d'arranger notre chez nous et là d'après euh, d'après ce qu'ils disent il va falloir vraiment nous étendre pour faire notre royaume en fait donc avoir ce que tout ça nous réserve dans le jeu finalisé hein, je dirais Hop, On retrouve bien euh, le même système que, que House Flipper. Hein, euh, mais versions médiévale. Alors, ici, j'ai un trou, apparemment. C'est chelou, ça. C'est bizarre. Alors, attendez. Peut-être peut on va casser parce que j'ai un trou là, ça me plaît pas. Hop. Je vais peut-être mettre un mur ici. Ah, je... Pas mal placé en fait. Euh, ensuite ici on va mettre la porte, alors il pleut, ce qu'on entend là le bruit de la pluie. Il y a un système comme je vous disais de jour et de nuit aussi. Alors maintenant on va construire euh, toujours en bois. Voilà donc là on peut dire que c'est ou la chambre ou la salle de bain et là la chambre Ici, voilà. Ici, on n'a pas de toit. peu comment il se place euh, de façon à pas être embêté voilà on va reprendre notre petit marteau alors ici on choisit le bois Hop. peut-être mal placé ici parce qu'il y a une petite euh, un petit trou il n'y a pas un petit trou c'est que je n'ai pas mis de toit ou alors je l'ai pas construit voilà on va quand même un petit trou ici, je pense que j'ai mal placé ce toit là. Ou alors ce mur là. Mais bon, c'est pas, pas bien grave. Hein, du moment que vous voyez la démo. Donc ensuite, ben, on va mettre des portes. Alors, euh, hop. Au niveau des portes, on a plusieurs choix. On aurait pu faire porte double. Mais là, on n'a pas accès au niveau de la. Ici. Donc on peut interagir avec la porte, j'aurais peut-être dû l'ouvrir de l'autre côté. Hop, voilà. Ok. Ensuite, ça c'est les sols. Hein. Les toits. Est-ce que j'ai les fenêtres À part. Je ne crois pas que j'ai les fenêtres. Hein. fondation mur. C'est dommage là, j'ai pas, j'ai pas accès aux fenêtres comme tout à l'heure. Ou alors euh, je n'y vois pas. On peut faire des maisons à étage aussi, on a des escaliers. Ok. Donc on va aller dans inventaire. Alors, tout à l'heure on a pu voir a les, les chambres. Là, on peut voir qu'on a une cuisine, une salle de bain. Les jardins ne sont pas accessibles dans la démo. Ici, ce sont les torches et ici, les bulles. Donc, vous pourrez choisir la catégorie des maisons, et, mais aussi, vous voyez, les châteaux. Donc, il euh, y a quand même du potentiel, je trouve, vous me direz ça dans les commentaires. Donc ici, moi, je verrai bien donc, la cuisine. Donc, on va mettre une table. On va dire... Euh, on va mettre... Euh, celle-là, voilà. On va prendre une chaise, enfin des chaises. Hop, mettre cela. Alors, pour pivoter, c'est avec la molette de la souris. Hein. Hop, une là. J'ai peut-être pas. Euh... Si pourtant voilà ok on a notre petite table ouais ensuite on va mettre euh misque on va peut-être mettre une petite lumière là, ici derrière la porte peut-être, bon, ça éclaire pas de fou non plus, hein. on va fermer la porte on sera moins embêté, euh, qu'est-ce qu'on pourrait mettre ici, peut-être est-ce qu'il y a autre chose en meuble qu'on pourrait caler là, Les cabinets, J'en ai vu un par contre qui est rangé dans la salle de bain, mais qui... Euh, dans la chambre, je veux dire. Et qui irait très bien dans la salle de bain, dans la, dans la cuisine aussi, mais bon. Histoire de voir un peu tous les meubles, euh, je dirais... Euh, celui-là, je, je trouve qu'il va très bien aussi là, dans la cuisine, mais aussi dans la salle de bain. Je sais pas. Donc, on va mettre celui-là ici, si on peut, voilà. Ok. On va se garder de la place pour passer. Ici, on peut rajouter peut-être un, euh, un petit cabinet comme ça. Euh, ça, ça ira bien dans la chambre ou dans la salle de vin. Voilà. Donc, notre cuisine est faite. C'est dommage que je ne trouve pas les fenêtres parce qu'on peut, peut interagir avec les volets. C'est assez réaliste. Alors... Euh, ben, je mettrai bien la chambre ici peut-être la chambre là et la salle de bain euh, la salle de bain là la chambre là on va faire comme ça Alors, on va prendre les lits euh, on va se prendre le plus cher Hop. qui est pas terrible en couleur mais bon on a l'époque médiévale hein. euh, Ensuite, puis il y a plus de choix, hein, ne vous inquiétez pas, il y aura plus de choix au niveau de la... du jeu finalisé Hop. Hop. ici je verrai bien le, le, le meuble que je vous disais ça veut bien passer celui-ci voilà on va se mettre une, des lanternes aussi dans la chambre sans fenêtre vivent les courants d'air mais bon alors ne pas se tromper avec la lanterne qui est là qui est une lanterne à, à main je crois Ah non, on peut la poser aussi au mur ah bah ben, pendant mon essai ça ne fonctionnait pas comme ça du tout je ne pouvais pas la poser je pouvais que la mettre à la main ce qui va éclairer un petit peu plus je pense Là. je pouvais la garder qu'à la main c'est bizarre alors on pivote jusqu'à ce que ce soit bleu hop est-ce que je vais pouvoir en caler une ici non Apparemment on peut les mettre que sur ce qui est voilà, les poutres comme ça je pense que là on est pas mal. Et là on va mettre la salle de bain. Alors bathroom. Alors on a des différents éviers. Différentes baignoires. Mais il y aura d'autres meubles dispo au, au niveau de, de la version qui sort le 26 mai. Donc on a posé notre évier, une baignoire. Alors on a différentes baignoires, hein. on a moderne, un petit peu plus moderne. Je verrais plutôt ça dans les châteaux. Là on est dans une maison vraiment rustique. donc Je verrais bien ça plutôt là. Euh, ensuite, ben, le meuble qu'on a mis dans la chambre, là je le trouve au niveau, voilà, celui-là je trouve qu'il va bien dans la salle de bain. Ou plutôt l'autre avec la glace. Euh, C'était dans le bedroom. Est-ce que je vais pouvoir le placer là Oui. Non. C'est un meuble qui fait partie de la chambre. Alors, on a vraiment des meubles... On, on peut pas les chercher. Euh... C'est un petit peu bizarre cette affaire. Pourquoi je clique pas au bon endroit euh, Ben, s'il est là. Pourquoi il me dit non alors Peut-être parce que j'ai mal placé le truc là. Un petit peu dommage, je peux pas le mettre là non plus. Il veut pas. Euh, bon, on va en prendre un autre, euh, celui-là. Moi bon, qui veuille pas du tout le poser parce que j'ai pas posé la fondation comme il faut. Ça peut être ça. Je vais pas recasser hein, pour vous montrer. Euh, Est-ce que je peux poser un meuble de là? Pourquoi pas? Je crois que c'est mon mur qui est mal placé et ça m'empêche de placer quelque chose là. Alors. En oh, tant pis, je vais casser. Je ne sais pas ce que j'ai mal placé en fait. peut-être la Fonda alors on peut faire plusieurs étages hein, les escaliers, etc donc en bois ah, et ça m'a cassé ah ouais, non, mais pas du tout Intérêt d'être minutieux quand même, Aucune hein fondation. Voilà. Non, elle n'a pas voulu se placer. C'est fleur en fait. Aïe aïe aïe, je crois que je vais plus pouvoir la poser Il faut que je recasse. Euh, bon. Ben, écoutez, on va pas s'embêter. On va faire un truc. Hop. Ah, et je peux plus poser. Ah j'ai plus d'argent oh, D'accord, c'est pour ça. Pardon, excusez-moi c'est pas ça que je voulais faire. J'ai plus d'argent, je cherchais qu'est-ce qui se passait, mais pourquoi bon, je peux pas euh, Alors attendez. On va casser. J'ai pas fait gaffe. Hop. 86 de pièces. Ok. On va faire une toute petite haute salle de bain. Hein. j'ai pas fait gaffe à mon budget <rire> ok donc la salle de bain on va la faire là euh, on va faire euh... je ne sais pas trop comment on peut-être pas mettre deux euh... Là, j'ai pas, j'ai pas de lumière. Hein. Un système de jour et de nuit. Tant il y, y a, bien des lanternes. Hein. J'espère que dans la version finale, par contre, ça sera. Alors, euh... Là, je vois absolument rien. On va casser. Euh... vraiment nuit noire hein. euh... j'ai cassé la porte là ouais on pourrait faire un truc euh... très bête et méchant hein, mais bon euh... Faut faire attention à notre argent alors on pourrait peut-être mettre un mur Ici, voilà. Alors, euh, la porte on la, on voit voilà. Et puis, et puis, et puis, et puis... Euh Est-ce que je peux... Euh voilà. Qu'on fasse gaffe à notre argent, vu que là, on n'a que trois missions à faire. Je n'ai pas fait attention. Résultat, Voilà. Là, par contre, on pourrait peut-être mettre. Vous allez me dire, c'est pas très logique, la salle de bain la chambre, mais on reste dans un truc restreint donc. On peut mettre la baignoire là, à la limite. Là, on a tout qui est fermé. On peut remettre une, une torche, mais je trouve pas que ça éclaire énormément, c'est dommage. Euh, ici on a toujours notre porte oui et après on l'améliore petit à petit hein. est-ce qu'on peut mettre l'évier à côté voilà bon vous me direz à côté du nid machin truc mais on a l'époque médiévale et donc je peux remettre mon mon meuble là euh, celui là Non, je n'ai pas assez de sous. Je suis une pauvre. Euh, combien il me reste 110. Euh... Bah, écoutez, on va mettre celui-là. Celui-là, il coûte 200. C'est pour ça que je ne peux pas le mettre. Euh... Une armoire, peut-être 200, 100... On va là on va dire. Ça devrait euh, passer. Voilà. Alors, euh, on a donc notre cuisine, notre salle de bain dans la chambre, mais on est toujours à temps d'améliorer. Par contre, je ne trouve pas du tout les fenêtres. Ça, c'est très dommage. Dans les murs, elles y sont pas. Peut-être dans la dans la version finale, là, on a vraiment les windows. Ben voilà. Mais j'ai plus de sous. Alors, je préfère mettre des fenêtres quand même qu'un meuble. Donc, on va casser ceci parce que je vais pouvoir mettre les fenêtres que je puisse vous montrer. Euh, hop, wall, window, voilà, où je les ai trouvées là voilà bon, si je peux pas les mettre partout tant pis au moins que vous voyez euh... j'ai plus assez d'argent voilà, on va casser euh... ah ouais on est restreint là dans la démo. Hein. il y a un vent terrible dehors euh, je vais casser les deux loupiottes qui sont là hop ça, 110 ça, ça vaut 50 quand même ça on dirait pas mais 50 j'en ai peut-être mis trop là surtout que ça éclaire que dalle Hop. et là peut-être qu'on peut mettre les, les fenêtres Okay. voilà et là, on peut les mettre voilà Noël 160 Alors 160 euh... un petit meuble là quand même ça on va remettre une étagère à 100 Le jour se lève, voilà. Alors, vous voyez, on peut interagir avec les les petits volets de dedans. Le jour se lève, par contre, on ne peut pas interagir pour prendre un bain ou faire couler de l'eau. Hein. Ça reste de la déco. Et de dehors aussi, on peut interagir, voyez, avec les fenêtres. Alors, je vais essayer de prendre euh, comme j'avais tout à l'heure. Et là, je peux plus. C'est chelou cette affaire. Tout à l'heure, je, je l'avais dans les mains, la torche. Hein. Donc, euh, hop, là, on peut interagir avec les volets qui souffrent. Je sais pas si vous y voyez. C'est un peu embêtant. Hop. Hein. C'est très sombre pour vous montrer, et j'arrive pas. Tout à l'heure, je pouvais équiper ma torche dans la main. Non, c'était bien celle-là que j'avais pris. plein de torche. Ah, mais j'ai plus assez de sous, de toute façon. Euh, le jour se lève, donc. Euh... Bon, on va pouvoir l'améliorer après petit à petit. Hein. Peut-être euh, au fur et à mesure où on aura l'argent dans le jeu final. Passer du bois à la pierre. Le but, c'est qu'on fasse un château et qu'on ait un maximum de territoire qui nous appartiennent. Là, je ne me suis pas embêtée. J'ai fait que des murs sans fenêtres. Alors, on y voit un petit peu mieux. Le jour se lève. Alors, vous voyez, on peut. Là, vous avez les petites fenêtres avec les petits barreaux, comme c'était vraiment à l'époque médiévale. Et là, vous voyez, on peut Hop fermer ouvrir. Moi, je trouve ça assez réaliste, assez sympa. Vous voyez, là, j'ai ouvert les, euh, tous les volets. Et on peut les refermer le soir. On va pouvoir travailler nos jardins. Alors, qu'est-ce qu'il y aura dans la version finale Je ne sais pas. Ils n'en disent pas plus. Vous avez eu le trailer avant. Donc, il nous reste 62 pièces dans notre partie là. Et euh, 41 planches. Euh, et on a bien des toits partout. Je vérifie quand même, parce que bon... Et Après, à notre gré, hein, on casse, on refait, on agrandit. Euh, voilà, c'est un jeu, euh, voilà. pour l'instant, on n'aura plus de mission, c'est la fin de la démo. Après, bon, c'est un open world, comme vous avez pu voir, y a, on pourra se balader, trouver des coffres. Je l'ai fait dans ma version, j'ai testé dans la version précédente, je ne peux pas me déplacer plus loin, ça me dit de retourner en arrière. Donc j'ai fait le tour de la maison, il n'y a pas de coffre ici, j'en ai pas vu. Euh, là, on pourrait acheter, mais on n'a plus de sous, on est fauché puisqu'on n'a plus de mission à faire. On ne peut pas miner, pour l'instant, du moins, pas dans la démo. Je fais le tour ici, mais bon, je crois pas qu'il y ait grand-chose. Parce que je l'ai fait tout à l'heure, et il euh, n'y avait absolument rien autour de la maison. On va faire penser à fouiner, à aller fouiller, euh, puis... Oh, courage dans le jeu. Et euh, essayer de, de trouver des coffres. Mais en tout cas, autour de la maison, c'est pas à peine que je m'aventure. j'y teste. Hein, M'aventurer un petit peu plus loin là-bas. Ça euh, me dit de retourner en arrière. On est quand même assez limité dans la démo. Alors, écoutez, ben, on en reste là pour cette démo de euh, Castle Flipper. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Bon, il est assez fluide. Il est joli. Il euh, y a... La des tempêtes il y a de l'orage il fait soleil on a le cuit cuit des oiseaux euh, moi je trouve graphiquement sympa à voir après je vous dis à, à sa sortie le 26 mai ce que le cheval Donc, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne euh, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez si vous souhaitez le tester vous aussi eh bien, écoutez vous avez la démo qui est gratuite sur steam comme je vous dis je ne sais pas si le développeur certains le font mais est-ce qu'ils vont nous laisser la démo une fois que le jeu sera sorti après le 26 mai je ne sais pas mais à ce jour le 21 ou je ne sais plus quel jour on est là euh, quand je tourne en tout cas il est encore dispo sur Steam donc à vous de voir ça vous intéresse de le tester de vous faire une idée n'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous en pensez pour les gens qui ont aimé House Flipper bah, vous retrouvez du House Flipper mais version médiévale donc Castle Flipper donc voilà, pas d'ordinateur, mais un tableau. Et à voir après au niveau des missions, etc. Plus ça va aller, plus les maisons vont être grosses, plus on aura des travaux à faire euh, jusqu'à des châteaux et développer effectivement notre empire. Voilà, sur ce, je vous fais plein de bibi, plein de zouzous. J'attends vos retours et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye